C'est vous qui avez commencé, vous dites calculer. Non, je reste là moi. Je reste là. Les gens sont cons, les gens ils restent cons. Parce que c'est eux qui ont commencé. Qu'est-ce qui commence C'est normal. C'est normal. Moi je reste là, moi je te le dis. Non mais vas-y, vas-y, moi je reste là moi.